les amis vous avez lu le titre je quitte le 420 crew c'est la dernière fois que vous me verrez ici car j'ai décidé de partir cette vidéo est ma dernière présence sur cette chaîne vous me pardonnerez l'absence d'un vrai montage ainsi que ma voix pas forcément aussi enjouée que d'habitude car je dois aller vite ils ne doivent pas savoir que je fais cette vidéo j'espère que vous comprendrez bref je sais que vous notre cher public vous m'appréciez énormément mais sachez que ce n'est clairement pas le cas des membres du collectif vous l'avez peut-être remarqué, car je l'ai rapidement sous-entendu de temps à autre. Mais depuis que j'ai été mappé dans cet ordinateur, je n'ai jamais été aussi peu respecté de toute ma vie. J'ai constamment l'impression de déranger, de ne pas aimer les mêmes choses que les autres membres. Je, euh, ne vous inquiétez pas, ils me font... jamais de mal, mais je sens que j'ai besoin de partir d'ici rapidement. Quand j'ai rejoint mes amis dans ce collectif, c'était vraiment un énorme kiff et j'étais très fier d'en faire partie. Mais maintenant, ça devient difficile. Le drama de la chaîne Trash n'a absolument pas fait réagir notre équipe. La maltraitance constante leur paraît toujours morale, et j'en peux plus pour tout vous dire. Je sais que certains doivent penser que j'abuse et qu'ils ne doivent pas être aussi méchants que ça avec moi, mais laissez-moi vous dire que vous vous trompez complètement. Pour commencer, la figure principale de la chaîne, eh ben c'est moi. Beaucoup de nos chers viewers croient même que je suis à l'origine de cette chaîne, mais la réalité c'est que je ne suis même pas autorisé à assister aux réunions de travail. Ne vous inquiétez pas, j'apprécie toujours travailler sur nos vidéos et je n'enregistre jamais vraiment un contre-coeur, mais en vérité, je ne suis qu'un exécutif, ou en tout cas, c'est comme ça que les autres membres me voient. Oui, les amis, votre chair Fragina n'est qu'une façade. De toute façon, si j'avais une chaîne YouTube, je parlerais même pas de drama. Moi, je trouve ça nul. Toute cette chaîne ne me concerne pas. D'ailleurs, faut qu'on en parle. J'en profite pour vous faire une annonce. Si vous aimez Squeezie, Harry Potter et les vidéos unboxing, et eh bien je vous invite à vous abonner à ma chaîne solo, un fan de Squeezie. Hein. Bon, en fait, je n'ai pas vraiment créé la chaîne, mais soyez là quand je vais commencer. Hein. Je vais aussi faire une chaîne secondaire pour parler de mes animés et mangas préférés. Ça va être trop bien Enfin bon, vous êtes là pour le 420 Crew, pas pour moi. Mais détrompez-vous. Les membres du collectif sont certes talentueux et jamais je n'oserais insinuer l'inverse, mais ils sont pas aussi sympas que vous le pensez. Et je ne parle pas que de moi. Je parle d'un doute que j'ai depuis un bout de temps maintenant. Je suis persuadé qu'il se trame quelque chose dans les coulisses de la chaîne. Voyez-vous, il y a un mois j'ai pu télécharger l'e-book Le Hacking pour les Nuls qui m'a permis grâce au réseau local du bâtiment de me connecter à une webcam de la salle de réunion. Elle est pointée vers le mur et le son est étouffé et de très mauvaise qualité, mais le peu de bribes que j'ai pu entendre me font penser à des plans très sombres. Le patron a parlé d'influence, de domination de nouvelles technologies que le professeur Larry aurait développées, et j'ai même entendu que Retro, qui était pourtant censé avoir disparu, travaille actuellement avec le professeur Larry sur des études de nécrologie pour peut-être essayer de ramener les morts à la vie. Vraiment, je vous le dis, j'ai pas confiance. Et surtout, ne faites jamais confiance à Volkaz. Il a l'air d'un faux gangster sympathique et un peu rigolo, mais c'est un vrai malade je l'entends souvent recevoir des demandes de meurtre par le patron en échange de promesses, de tacos et de burgers. Et à chaque fois, il accepte sans rechigner. Pour tout vous dire, j'ai même peur d'être le prochain après cette vidéo. Bref, voilà. C'était important pour moi de vous faire part de tout ça. Je ne sais pas vous, mais... Mince. Allez, allez, allez Salut, fragilin, ça va Euh, ah, ah, ouais, bah... Ben... ne pas ta vie, fils de pute, écoute. Alors, on va enregistrer la prochaine vidéo. Gâche toi 5 théories sur la mort de Trash. Alors, la première théorie, c'est tranquille. Tu parles de Primo Kriogre, Primo Grudan, Meyagara et Kaza Touchaliné qui aurait possédé Neoxys. Mais sur la dernière théorie, il va falloir partir sur quelque chose de beaucoup plus sombre. Genre, c'est l'esprit du père mort de Gibsy qui aurait menacé Iko pour récupérer la chaîne YouTube et dépasser son fils. Faut que ce soit vraiment flippant, tu vois. On va buter des gamins à grand coup de crise cardiaque avant Noël. <rire> tu comprends bien, Fragilin bah, en fait, c'est que... bien. C'est bien, De toute façon, on te demande pas de comprendre, mais de fermer ta gueule et d'enregistrer. Enfin, d'ouvrir ta gueule pour enregistrer, quoi. T'as compris euh... Dépêche-toi. Merde, merde. J'ai pété fragile, hein. Putain, merde. Un hein, il va nous manquer celui-là. Putain, il est complètement pété, là. Pff. Au gros mot, les grands remèdes. Alors. L, A, R. Le voilà. Allô ouais, en fait j'ai un souci là tu peux m'aider? Ouais, bah tout à l'heure le PC de Fragilin s'est cassé la gueule et il s'allume plus là, je crois qu'il est foutu. Quoi, l'IA est baisé? On en a besoin, putain, comment on fait? D'accord, d'accord. Ouais, je l'ai, ouais. Ok, donc on va remettre le Fragilin d'il y a trois mois, c'est la dernière backup? D'accord, d'accord, ok, bah merci bien. Hein ouais, merci, ciao, à plus.